Vous êtes nombreux à me demander quel matériel j'utilise pour filmer, pour monter mes vidéos, et même dans mon setup, qu'est-ce qu'il y a vraiment sur mon bureau. Vous apercevez certains éléments de mon setup durant un live, un live à 18h sur ma chaîne Twitch le mercredi ou sur ma chaîne YouTube, ça dépend des fois. Bref, vous apercevez des choses qui vous interrogent. En plus de vous faire une vidéo setup, certainement une vidéo setup YouTube et une vidéo setup pour mes lives, Enfin, je sais pas trop. Ou alors une vidéo setup 2021 qui reprendra mon côté setup YouTube, comment je filme, montage, etc. Et une partie dans cette vidéo sera à mes éléments que j'ai fait coexister ensemble pour mes lives. Bref, ça on va voir. Mais aujourd'hui, je voulais vous parler d'un petit écosystème, si on peut appeler ça comme ça, d'une combinaison de produits d'une même marque qui me permettent d'être efficace. C'est la marque Logitech. Vous la connaissez certainement tous. Et j'aimerais vous dire en quoi cette marque, avec ses produits, ont permis depuis le début de ma chaîne, d'être le plus efficace possible. C'est parti. Bienvenue les amis dans Panacotech. Je suis Mehdi et comme d'habitude, nous allons décrypter ensemble la crème du high-tech. Aujourd'hui, on va parler de mes éléments bureautiques, bref... De la partie des éléments de mon setup Logitech Parce que oui je m'étais lancé sur Youtube en 2018 Mes premiers montages vidéo Si je vous fais l'historique J'avais mis mon premier tournage vidéo Ma première vidéo qui est sur ma chaîne Sur un stabilisateur de chez Zhiyun à la tournée je crois que j'avais mis bien deux heures Alors que c'est une petite vidéo unboxing à la montée je vous en parle même pas J'étais sur mon Macbook C'était un Macbook 2010 Donc voilà il avait déjà 8 ans Je n'avais pas de souris Je n'avais pas complètement de souris Donc je commençais à faire avec le trackpad Après j'ai chopé une souris basique qui m'a permis de faire le montage vidéo Mais c'était catastrophique Alors comme tout bon fan d'iTech Comme tout bon fan de Youtube Je suis allé sur Youtube en cherchant Souris montage vidéo J'étais tombé de mémoire, je sais pas si c'était une, une vidéo de NaoTech Mais j'étais tombé sur une vidéo Qui parlait de la MX La souris MX Master 2S C'est la première souris que j'ai acheté Pour faire mes montages vidéo Ça m'a complètement révolutionner ma vie au niveau bah voilà de, du défilage de la timeline au niveau de la navigation sur mon mac bon j'étais que sur un écran mais sincèrement la prise en main de cette souris c'était quelque chose d'extraordinaire et ça collait à ce que j'avais vu sur la vidéo test de cette souris j'étais vraiment aux anges et ça a permis de booster un petit peu ma productivité surtout au niveau des montages vidéo cette souris a que deux ans vous allez me dire elle marche encore très bien je l'utilise plus au travail, lorsque j'allais au travail, maintenant je suis en télétravail, je l'avais amené au travail pour travailler avec. Parce que oui, je suis passé, je suis pas passé chez Soch, mais je suis passé sur la nouvelle gamme de Logitech en matière de souris et en matière de clavier. Aujourd'hui, j'utilise comme souris la MX Master 3 et en clavier le MX MXK. La particularité de cette série, de cette nouvelle série de produits de Logitech, c'est que j'ai choisi l'édition Mac. Oui, ils ont sorti une édition spéciale Mac pour la MX Master 3 qui se nomme de coup MX Master 3 for Mac et pareil pour le MXK, MXK for Mac. Et là, ça a encore passé ma productivité à un level supérieur. Surtout, surtout, surtout au niveau du clavier. Parce que j'étais sur un clavier Apple, un clavier, un petit clavier Apple sans pavé numérique. Bref, j'étais sur un clavier standard de chez standard. C'était plutôt pas mal, mais là, sur le clavier mx master ça aussi upgradé mon setup et ma productivité pour vous faire rapidement le tour des autres produits que j'utilise après on va aller plus précisément dans les points positifs et les points négatifs de chaque produit et en quoi ça a vraiment boosté ma productivité j'utilise pour geeker sur ma play 5 le casque astro a20 de logitech et j'utilise qui est ici hop une petite caméra logitech la brio 4k qui me permet de switcher si je n'ai pas le temps de configurer mes appareils pour le stream ou pour pouvoir streamer facilement en 4k ou alors faire une visio rapidement, j'utilise cette webcam et bien entendu j'ai un tapis, un tapis euh, souris clavier qui lui me permet de pouvoir rester posé de façon agréable lors de mes sessions montage vidéo. Voilà mon écosystème Logitech, maintenant on va rentrer en détail sur chaque produit. Commençons par parler voilà, de mon produit est vraiment coup de cœur, c'est la souris, la MX Master 3. Formac. Avec l'édition Formac, Logitech a permis vraiment une connectivité simple, vraiment très simple, et une prise en main des fonctionnalités Mac très simple aucune configuration n'est nécessaire on la connecte au mac on va pouvoir switcher d'un écran à l'autre comme on ferait avec les doigts sur le trackpad bref la, voilà, la, la connectivité de la souris est conçue pour mac sans forcément avoir besoin de configurer la souris parce que oui ce qui est vraiment intéressant avec les produits logitech c'est qu'il va être possible de les configurer à notre manière je vous le montrerai juste après via l'application logi option bref qu'est ce qui est bien avec cette souris pour commencer je trouve son confort Magnifique. Sa prise en main, ses formes, comment elle est faite permet un confort plus que premium. Il m'était arrivé avec mes anciennes souris, c'était des souris Mac, d'avoir, ça m'était arrivé au début, d'avoir des sortes de crampes, des douleurs à la main. Avec cette souris, aucun problème. Les finitions sont impeccables et la roulette, la roulette, la roulette. Parlons un peu de la roulette. Éternisons-nous sur cette roulette Max Speed. La molette Max Speed fait vraiment toute la différence c'est la nouveauté de la mx master 3 cette nouvelle molette en acier repose sur un mécanisme électromagnétique ça permet d'obtenir un mode cranté sans frottement ce qui est aussi beaucoup plus silencieux qu'une molette mécanique on a vraiment l'impression lorsqu'on descend que la molette est crantée et qu'on descend petit à petit c'est très agréable à l'usage bref rien à dire pour moi je n'ai jamais trouvé une molette aussi agréable même au niveau de la précision du capteur laser, la souris ne fait jamais défaut. Elle est vraiment au top. Je vous jure qu'une prise en main de cette souris se fait rapidement et que vous ne pouvez pas changer après deux séries. Voilà, peut-être je passerai à la MX Master 4 lorsqu'elle sortira, mais j'aurai toujours une souris. MX Master, c'est sûr. Ce qui est vraiment un point positif par rapport à celle que j'avais avant, la MX Master 2S, c'est... Que sur la Mix Master 3, on est passé sur du USB-C. Déjà, l'autonomie de ces souris est vraiment très agréable. On est à peu près sur une soixantaine, 70, je crois, théoriquement, jours d'autonomie. Donc ça se recharge une fois tous les deux mois à peu près. Et la recharge en usb c est vraiment très rapide moi lorsqu'il faut la charger je branche le câble et je continue de l'utiliser il n'y a pas forcément besoin d'attendre qu'elle soit chargée pour l'utiliser mais ce qui est très intéressant avec la recharge usb c rapide c'est que une minute de recharge permet d'avoir à peu près trois heures d'autonomie pour la souris donc vraiment si vous n'avez pas la possibilité d'avoir une prise usb c proche d'où vous travaillez vous la posez une minute deux minutes hop et vous avez de quoi travailler toute la journée ça c'est globalement les fonctionnalités globales de cette souris, ce que j'aime dedans. Après, quand on va aller dans les détails, vous allez voir qu'il sera possible de faire de grandes choses. Car oui, je vous l'avais dit via l'application Logi Options, il sera possible de configurer jusqu'à 7 boutons sur oh, la souris. Je vous montre. Et là, j'ai lancé l'application Logi Options que vous voyez. J'ai tout mon écosystème configurable Logitech. On va s'intéresser à la main MX Master 3 for Mac. Je clique dessus et là, on va pouvoir configurer vous voyez le bouton central qui est le bouton sur la molette lorsqu'on appuie sur la molette l'alternance molette ce petit bouton encore un bouton sur les côtés voilà on a pas mal de possibilités pour chaque bouton on va pouvoir cliquer et choisir et lui assigner une fonctionnalité une navigation comme réduire la fenêtre agrandir la fenêtre précédent suivant etc par exemple moi ces boutons ici bureau droit bureau gauche vont permettre sur mon Mac de switcher d'une application à une autre d'une fenêtre à une autre voilà comme ça, c'est super Ici, le défilement horizontal va me permettre de défiler sur ma timeline lors des montages vidéo, mais on peut choisir autre chose. On va pouvoir aussi aller dans les options pour choisir la vitesse, la vitesse de défilement. Bref, on va pouvoir la configurer au maximum. Ce qui est intéressant en plus de ça, c'est qu'on va pouvoir la configurer spécifiquement à chaque application. C'est à dire j'utilise Final Cut Pro. Je veux que chaque bouton fasse quelque chose pour cette application. Je clique hop et là, je vais pouvoir la configurer pour Final Cut Pro. Ça veut dire je vais pouvoir ajouter un marqueur. Un marqueur, c'est les petits points qu'on met pour, euh, bah, voilà, pour marquer un moment de notre montage vidéo. Je peux configurer en zoom avant. Ici, je peux faire rétablir. Ici, je peux faire annuler, recommander. Bref, pour chaque application, il sera possible, surtout les applications connues, mais on peut en ajouter d'autres. Les applications Mac, mais plus encore. On va pouvoir définir des mouvements, des paramètres spécifiques. Et là, vous allez me dire que c'est magique oui c'est magique si vous passez du temps sur final cut pro si vous passez du temps sur photoshop et que vous avez on va dire des automatismes à faire c'est à dire zoomer dézoomer parce que vous allez je sais pas modifier bah, un élément d'une photo au lieu de faire commande plus commande moins bref vous allez pouvoir simplement choisir des raccourcis souris ce qui est aussi intéressant c'est la nouvelle fonctionnalité Flow qui est disponible avec cette souris. Avec cette fonctionnalité, vous allez pouvoir contrôler plusieurs ordinateurs avec votre souris. C'est-à-dire, même si c'est plusieurs ordinateurs, vous avez un ordinateur portable un hein, fixe, vous allez pouvoir, avec la même souris, hop, switcher comme si c'était différents moniteurs, switcher d'un ordinateur à l'autre. Il faut que ce soit compatible avec Flow, mais ça peut permettre de transférer du texte facilement, des images, etc. Il vous suffira de faire copier-coller d'un ordinateur à l'autre. Personnellement, c'est une fonctionnalité qui ne me sert pas, parce que moi je suis que sur un Mac, mais elle a de gros potentiels. Voilà tout ce que j'aime dans cette souris. Alors, quels sont pour moi les points négatifs Et bah, personnellement, j'en ai pas. Je pourrais vous dire qu'elle est un poil lourde, qu'elle aurait pu être plus légère, mais même pas moi. Je la trouve simplement parfaite. Je n'ai aucun souci avec. Et ça, bah, ça viendra peut-être, mais je l'utilise quand même depuis déjà plusieurs mois. Parlons maintenant du clavier le clavier MX Case. Alors, comment. Je suis passé du clavier basique, d'un clavier basique Mac, à ce clavier. Pourquoi je suis passé Alors, tout d'abord, moi, ce qui m'embête, c'est lorsque je fais des montages vidéo la nuit, c'est d'avoir un clavier pas rétroéclairé, ce qui m'oblige à allumer forcément une lumière. En passant sur le MX Case, déjà, j'ai eu cette fonctionnalité de clavier qui se rétroéclaire. Ça, c'est un changement total. C'est aussi un clavier conçu, parce que j'ai pris la version, l'édition Fort Mac, conçu pour Mac. Vous le voyez sur le clavier. Déjà, au niveau des boutons F1, F2, F3, etc., on a les principales fonctionnalités Mac. On voit qu'on a du commande, on voit qu'on a voilà, tous les boutons qu'on retrouve sur un clavier de MacBook. Ça, c'est déjà plutôt pratique parce que en partant sur un clavier qui marche, qui est compatible avec les deux, j'aurais pas forcément la commande, j'aurais pas option, j'aurais contrôle, etc. Et euh, des fois, on s'embrouille un petit peu, surtout sur la place de l'arobase, euh, du point d'exclamation, etc. Pourquoi moi j'ai choisi ce modèle Il y a aussi d'autres modèles chez Logitech avec des molettes, etc. Moi, j'ai choisi ce modèle pour sa simplicité, pour son confort et pour sa précision au niveau de la frappe. Chaque touche est conçue spécifiquement pour qu'on ne la loupe pas. Vous voyez, il y a comme un petit arrondi dans la touche qui permet vraiment une précision sans nom pour la frappe. Après, vous allez me dire, ça reste un clavier comme un autre. Oui, tout à fait. Ce qui est aussi sympa, c'est que c'est aussi en USB-C comme la souris, que l'autonomie avec rétroéclairage est à peu près d'une dizaine de jours et jusqu'à 5 mois sans utiliser le rétroéclairage. Pour aller encore plus loin, on va pouvoir aussi configurer ce clavier via Logi Options. Vous voyez, on va pouvoir changer pour les boutons d'en haut, F5, F2, F3, F4, F12, les raccourcis. On a des raccourcis de base, comme baisser le son, etc. Mais si on veut que ce soit une capture d'écran, la calculatrice, on va pouvoir changer tout ça. Pareil, la touche FN peut nous permettre de configurer encore plus les boutons de la souris. C'est-à-dire, en restant appuyé sur FN, on va pouvoir trouver, ajouter des raccourcis souris complémentaires. Ça, c'est vraiment dingue. C'est-à-dire, vous êtes... Dans votre application, dans votre Photoshop, vous avez configuré, là ces zooms, là c'est défilement, etc. Et bah, en appuyant sur FN, vous allez pouvoir avoir encore d'autres raccourcis, c'est-à-dire vous allez pouvoir rester qu'avec votre souris et la touche FN appuyée pratiquement. C'est vraiment pas mal du tout moi ça me sert au niveau des montages vidéo pour par exemple une fois c'est cuté une fois c'est changé entre la lame de rasoir et la souris, bref ça permet d'étendre encore les fonctionnalités encore encore et encore ça c'est la possibilité que le clavier nous offre en plus d'être un clavier basique et agréable à utiliser après on va pouvoir utiliser le Easy Switch. Qu'est-ce que c'est le Easy Switch C'est ce qu'on voit en haut là vous le voyez peut-être c'est sur le clavier on a 1, 2, 3 c'est à dire on va pouvoir utiliser ce clavier avec différents ordinateurs Moi le 1 c'est pour mon Mac, le 2 c'est pour Windows C'est à dire j'ai programmé le clavier avec deux ordinateurs et lorsque j'allume un ordinateur je mets 2 et voilà je vais switcher sur Windows et le clavier marchera Bref vous l'aurez compris Combiner ce clavier avec la souris, c'est un choix très judicieux et c'est vraiment pour moi la possibilité d'être plus productif et d'être beaucoup plus confort dans ma vie de tous les jours, dans mes montages vidéo, etc. Maintenant, je peux vous parler rapidement des autres produits de mon écosystème, Logitech, bon là c'est Astro mais c'est une marque Logitech, c'est un casque gaming sans fil, j'ai juste à insérer en USB sur ma PS5. Bah, le petit émetteur et j'ai aucun souci. Il est compatible PC, il est compatible Mac, il a un microphone, il a une portée sans fil jusqu'à 15 mètres, une batterie de plus de 15 heures. Le microphone est super flexible, très agréable, aux portées très agréable, bien rembourré. C'est un casque sans fil que j'utilise lorsque je stream euh, bah là, sur ma PS5, sur ma chaîne Twitch par exemple. Et je n'ai que du bien à dire dessus. Voilà ce que je peux vous dire de mon écosystème Logitech. J'ai aussi du coup mon tapis de souris XL. Je l'ai pris parce qu'il prenait vraiment pratiquement tout mon bureau. Super agréable aussi. Si vous avez des questions sur ces produits, n'hésitez pas à, à me les poser. Moi, je, veux, je voulais pas forcément vous faire un test sur chaque produit parce que si je commence à faire un test sur chaque produit, de mon setup, on n'est pas arrivé, mais plutôt vous parler de cet écosystème. Après, je vous parlerai de ma connexion Stream Deck Go XLR lorsque je vous présenterai mon setup Stream. Je vous montrerai aussi mon écosystème Elgato, qui est plutôt pas mal au niveau, niveau éclairage, niveau Stream Deck aussi. Bref, je voulais vous faire part de mon ressenti sur ces produits. Je peux vous dire que la combinaison clavier-souris, vous ne pouvez pas vous tromper en prenant ces deux gammes de produits MX Case et MX Master. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié, découvrez un petit peu mes outils de travail on peut dire. En attendant la prochaine vidéo, vive à fond, vive high tech Rejoignez-moi le mercredi 18h sur un live sur ma chaîne YouTube ou sur ma chaîne Twitch. Si vous avez des questions en attendant, il bah, y a les commentaires, il y a le Discord. On vous attend. Merci et à bientôt sur ma chaîne.